Développer l'expression suivante, 3x plus 5 le tout au carré, et factoriser l'expression suivante, 9x au carré plus 6x plus 1 est égal. Donc, on va commencer par développer l'expression 3x plus 5 le tout au carré. Mademoiselle, on a le carré d'une somme, alors on applique l'identité remarquable dans ce sens-là. Pour commencer, il faut identifier le nombre qui représente le a et le nombre qui représente le b de l'identité remarquable dans notre expression. Ici, 3x représente le a et le 5 représente le b. Donc, on remplace de l'autre côté de l'égalité, ici, a au carré, c'est-à-dire... 3x, le tout au carré. Plus, ici, on pose le 2 suivi de a, c'est-à-dire 3x que multiplie le b, qui est le 5 dans notre cas. Plus le b au carré, c'est-à-dire plus 5 au carré. Donc, 3x. Au carré est égal à 3 au carré fois x au carré plus 2 fois 5 fois 3x plus 5 au carré. C'est 25. Ceci est égal à 9x au carré plus 2 fois 5 fois 3. C'est 30. Donc, 30x ici plus 25, donc 3x plus 5, le tout au carré est égal à 9x au carré plus 30x plus 25. Mademoiselle, comment vous allez écrire cette expression sous forme d'un carré Oui, pour faire cela, on va utiliser cette identité remarquable dans ce sens-là. Dans un premier temps, on va identifier le nombre qui représente le a et le nombre qui représente le b dans cette expression-là. 9x au carré plus 6x plus 1. Ensuite, on va écrire sous la forme d'une somme remarquable et on aura le résultat recherché. 9x au carré plus 6x plus 1 est égal à 3 au carré fois x au carré plus 6x plus 1. Ceci est égal à 3x de tout au carré, car on sait que la puissance d'un produit a fois b d'exposant n est le produit de deux puissances de même exposant n soit a fois b à la puissance n est égal à a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc, 3x représente le a dans l'identité remarquable. Donc, on va écrire 3x le tout au carré plus 2 fois a qui est 3x dans notre cas. On cherche le b. 2 fois 3x, c'est déjà 6x. Et pour garder la valeur 6x, ici, on ne peut multiplier que par 1. Donc le b dans notre cas est égal à 1. Mais on doit vérifier encore si b au carré est égal à le troisième membre de la somme. Oui 1 au carré est égal à 1. Donc, 9x au carré plus 6x plus 1 est égal à 3x le tout au carré plus 2 fois 3x fois 1 plus 1 à la puissance 2. Donc, 3x au carré plus le tout. Donc, 3x le tout au carré plus 2 fois 3x fois 1, plus 1 au carré, est une somme remarquable que l'on écrit directement sous la forme 3x plus 1, le tout au carré. J'espère que cette fameuse identité remarquable est claire pour vous, et pour la maîtriser et l'utiliser dans les différentes formes et dans les deux sens, veuillez traiter les exercices mis à votre disposition sur la plateforme. Au revoir sur les prochaines vidéos pour d'autres identités remarquables.